des fois même les fidèles ont plus de foi que nous les hommes de Dieu un jour j'ai fait un voyage et, et nous retournons à quoi nous sommes arrivés au niveau de la brasserie de Lomé et lorsque nous étions arrivés là-bas et un docteur m'a appelé et c'est comme ça qu'il me cherche tout à l'heure à me voir. Et j'ai dit, je vais à Kowe comme ça. Oh, amen. amen. Ce qui s'était passé, c'est que le docteur, il oh, m'a appelé de venir. Amen. Et lorsque j'étais arrivé, il a accouché un enfant. Euh, il a accouché un enfant une dame. Ye, devia et l'enfant était mort. L'enfant était mort dans le sang. Sizo vous avez vu un enfant, si Sizo enfant, il y avait le ciseau sur le condom ombilical de l'enfant Le ciseau avec lequel on va couper le condom ombilical Et l'enfant était dans le sang Lorsque j'étais arrivé en même temps Le docteur me tendait l'enfant avec le sang L'enfant là doit réussir L'enfant là doit être ressuscité C'est pourquoi je t'ai appelé Ressuscite moi cet enfant Ressuscite moi cet enfant Je crois que Dieu t'utilise Et j'ai commencé à prier je Et je priais jusqu'à 20h 8h. 20h du soir Yeah. Et mon idée était fixée au village à Kové. Et il dit je me yeah. que Je des Yo, au fond, yo babé coco vit le vous-même. Tchot d'arriver au doula de vie de vie coucou doula pour Oh, Yehoah, mais ya me diaphon Alléluia. Comme mes pensées étaient fixées à la maison, quand il était 20 heures, j'ai déposé l'enfant sur la table et j'ai dit. Oh, les gens qui avaient accouché l'enfant étaient là-bas et je les ai dit il n'y a plus autrement, l'enfant est mort. Le docteur était assis par terre en train de prier ardemment. Et quand il a appris que j'ai laissé l'enfant sur la table, il s'est levé et il a dit toi là, tu vas ressusciter cet enfant aujourd'hui. Et je me dis je suis foutu aujourd'hui. je <mérite> de bébé, elle attaque, mais la godille et vous eh eh, eh noire, on le tine, on l'a on le voit pas, on yo le ta pas, on eh, si okay. ne le voit pas, on ne le voit on ne le voit pas, on ne le voit ok, on ne le voit on ne le voit Ye on le koko on le voit on me le voit pas, on le me on le on on le Soit Hocane, si la hokanti? a mais le le Amen. Et lorsque je priais, je priais et j'avais dit à Dieu si ça n'est ainsi, c'était l'enfant d'un juge. Le juge était dehors à la devanture, sa maman était apprêtée déjà sur son lit. Et je tenais l'enfant et j'ai dit Dieu, même si c'est à 2h du matin que je vais. Quitter ici pour aller à Kové, rien ne va m'arriver en chemin. Je vais prier à ce que cet enfant ressuscite. Et j'ai commencé à prier. Je priais, je priais. Et à 22 ans et quelques, l'enfant qui était mort a ressuscité, a commencé à pleurer. Et non. ceux qui étaient là-bas ont commencé à pleurer. C'était des pleurs de joie. Bien aimés, dans la salle, le jour-là, nos joies étaient débordantes. Écoutez-moi bien. Des fois, les fidèles ont plus de foi que nous-mêmes Mais suivez-vous Amen Je prie à ce que Dieu nous accorde cette foi vaillante Amen ce que Jamais vu dans sa vie. Et que toi, tu te dis que ta situation ne peut pas changer. Ta situation ne peut pas changer par la foi que ça change dans ta vie. Ces jours-là, se You va you mon dada le over Yenti, yé yo yo pa mais, ni a mele do, ou bossi be gaton, bling de me va le dos le bol le dorme, ni mi m'itok be dos de la caca faut gagner, ah oh, devia, eljoema, nettoie maoua devient souvira, elakbe elakbe. Amen. Elakbe. Et on a nettoyé son corps. Souvira, elakbe. elakbe. garçon est vivant aujourd'hui. Oh, bigobe, amen. Amen. Les lé... meilleurs docteurs m'ont fait croiser mais il Christ a des de a des gens qui sont en train de a des gens qui sont a a vayan entre en nous. Maignez nous si à nous attendre. Ce n'est pas tout qu'on va enterrer. Et de Il y a cette intention nous appeler que nous arrivez. Que la vie entre dans ces choses. Que la vie entre dans ces choses. Que la vie entre dans ces choses.